C'est eux qui ont amené la Bible. C'est eux qui sont la racine du <rire> christianisme. Qui, qui, Donc la Croix rouge, les autres là qui sont les témoins de Joba, ça c'est plus pire. Ça, ça on, a, on entend. Pas. En fait, même nous les musulmans, nous les considérons même pas. Ah, eux, attends. A, attends. À que à moi, tu, as dit, pas. Tu, tu as dit que qui ont amené ouais. la Bible Qui sont ceux qui ont amené la Bible J'ai dit pas. On va parler des évangéliques et des catholiques. Non, non, non. É écoute, euh, tu as dit que qui, ont, qui, ont, qui sont ceux qui ont amené la Bible? L'Empire, euh, le, le, le, le roi, euh, lorsqu'on est euh, le Nice, c'est au consul de Nice que cette doctrine a été prise pour montrer la divinité de Jésus-Christ. C'est à cette consul de Nice. Et c'est pour qu'au ciel de il y avait des catholiques et des évangéliques. Il y avait des gens qui se sont mis d'accord. D'autres ont décidé de l'autre côté. D'autres ont... Donc, on peut... Christianisme sans parler d'eux. Il y Ah, mais... Attends. Celui qui t'a dit... Non, non, je... Celui qui t'a dit ça, il t'a trompé. Qui t'a dit que... C'est au concile de Nice qu'on a eu la Bible, que c'est Constantin qui a commencé ça. Tout celui qui t'a dit ça, c'est un menteur. Il n'y a, a pas de vérité dans tout ça. Oh, on, va, on, va, on va rentrer. Donc, ce n'est pas l'empereur Constantin Romain qui a décidé. Non, non, ce n'est pas, pas Constantin. Constantin n'avait rien à faire avec ça. Ah. tout ce qu'on vous dit ce sont des, des fausses Constantin n'était pas chrétien d'abord à cette époque là Constantin n'était pas chrétien à cette époque là et lui et, et, ce n'était pas un religieux c'était un homme politique un homme politique l'église l'église que nous avons notre église a commencé avec les apôtres l'église a commencé avec les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est quoi le problème oui? C'est quoi le problème Tu ne peux pas avoir, euh, euh, tu ne peux pas avoir ta propre, euh, ta propre thématique. C'est-à-dire, quand tu crois au, au christianisme, et tu ne peux pas être contre ce que les gens ont dit. C'est quoi ce les gens, les gens. ceux qui ont pris comme décision, c'est cette doctrine que tu prends pour expliquer. C'est comme si je fais un cours. Je fais un cours. Je suis un professeur. Je fais un cours. Je fais un cours. J'explique je le cours de ma manière. Et je fais les écrits de ma manière. Comme mon professeur, comme grand, pour être un professeur, il prend le même cours que je lui ai attribué. Il ne cherche pas à comprendre, peut-être je leur ai donné un faux cours ou un truc comme ça. Il prend le même cours pour attribuer aux jeunes. Cela veut dire qu'il suit ma doctrine. Il n'a pas cherché sa doctrine. Il n'a pas cherché à savoir ce qui se passe d'abord. Là, là. En 1545, s'ouvre le concile au universel universitaire de l'Église catholique. En quelle année En Italie. En quelle année Attends d'abord. En quelle année non, je te lis l'introduction. Maintenant, quelles sont les décisions prises par le concile de Nice? Le 20 mai 325, Constantin leur réunit à Nice et les premiers conciles qui de l'histoire en vue de condamner la doctrine d'Arus. La, la réalisme est plus important que tout, maintenir l'unité de, de, de la jeune. Et le but du Concile aïe à obtenir un consentement ina de l'Église. Il doit être Attends. Tu, tu, tu, tu, tu es en train toi. de lire où oh, Attends d'abord. Tu, tu lis quel ouvrage Je suis en train de te, de te lire et, et le but du Concile. Non, non. C'est quel ouvrage que tu lis La source, c'est quoi Bon, bon, bon c'est simple. Tu mets. Tu, mais sur Google, tu, tu cherches tes informations. Non, non, attends, mon frère, attends, attends, c'est ce qui tue maintenant les Africains. Tu peux ramasser n'importe quelle information. Tu commences à, à réciter ça, à vociférer ça. Tu me donnes la source. mon euh, frère, euh, je sais que tu es, que es quelqu'un qui est réuni sur les réseaux sociaux. et je pense que tu as un compte YouTube, c'est largement suffisant. Et Google, que tu vas, Google, ne prends pas généralement les choses fautives sur ça. C'est comme si quand tu prends « Lui, c'est bon, la Bible ne bon. Quand tu mets sur Google le verset, comme si je mets « Jean 14, verset 5 », on me montre directement la version « Lui, c'est bon. On ne me montre pas une autre version. Les autres bibles n'existent pas sur Google. En plus, il faut que tu, tu y aies une acceptation de, de, de, de, de parrainage de rentrer pour rentrer. Mais dès que tu mets, on te met les choses qui sont universelles et qui sont publiées pour tous. Écoutez. Voilà. À, à, attends, Donc, attends. Et... attends. Si, si tu lis quelque chose, il faut me, me donner la source. Tu me dis, tu commences à lire Concile de lycée, l'an 325, eh, tout, tout ce que tu eh, lis eh, là, les eh, informations. Que, bon, euh, dire que, c'est-à-dire aucune décision n'a été prise au Concile de lycée concernant votre question. C'est la première fois. hein? Non, non, non, non, non. Écoute, moi, je te, te pose la, la question. C'est je... quelle Et décision Quelle décision a été prise euh, hum? euh, Tu sais qu'avant qu'il n'y ait pas de travail à la divinité de Jésus, c'est au conseil de Nice que les décisions de prendre Jésus comme de Dieu là. C'est à ce conseil de Nice que ça s'est fait. Écoute, qui t'a dit ça? Est-ce que les apôtres étaient au Conseil de lycée Moi, je te lis des sources. Moi, je te lis des sources que tu es en train de pas comprendre. Mais tu me lis. est tu veux comprendre? Est-ce que tu veux me dire le Écoute, il ne faut pas me lire les sources des musulmans. Les sources musulmanes. Tu vois? Bon. Il ne faut pas me lire le eh, source, source qu'on t'a donné dans l'islam. Tu viens me lire ça? <rire> bon, euh, frère, oh, donc, bon, bon, attends. Dis-moi ce qui s'est passé donc, au Concile de Nice. Non, non, non, non, non. Écoutez, moi, je ne suis pas catholique. Ce qui s'est passé au Concile de Nice, c'est une histoire de l'Église catholique. Tu ne peux pas être. Pas... Euh, frère. Oui. Au fait, on ne peut pas être chrétien, c'est comme si je dis que je suis musulman et que je ne travaille pas avec le Coran. Mais et, et, écoute, écoute, moi je ne suis pas, tu vas poser la question sur le concile de lycée, moi je te dis, je ne suis pas catholique. C'est l'histoire bon, de l'église catholique. Bon, on va avec la Bible, on l'appelle Bible lycée. Okay. Tu dis quoi il dit vous travaillez avec une bible qui, qui, qui s'appelle bible Louis II non non attends attends il n'y a pas une bible qu'on appelle Louis II hein? là c'est la la, trans, la Louis trans, là c'est la ah attends c'est la c'est la translation la manière dont on a très traduit comme, on a, comme, on oh, nous a, comme nous avons le Coran le Coran la version de, du roi Fahad on a la version de Al-Hazar University, on a la version de Médine, on a plusieurs versions de Coran. Ainsi, dans la Bible, on a des versions françaises de Louis dans II Bible. et d'autres Bibles. Moi, j'ai lis la Bible. Lorsque moi, j'ai lu la Bible, les, les gens qui nous ont donné la Bible, ah. ce sont les juifs, les oui. hébreux. J'ai compris ça. J'ai dit que tu... Bible. version tu sais, quelle j'utilise toute la version du monde, toute la version j'ai lu, lu ça <rire> euh, frère, oui. frère euh, ouais. les catholiques ont une fois basé sur la Bible que tu utilises à chaque fois et, et... c'est à chaque fois que tu utilises les versions si tu utilises toutes les versions c'est à dire que tu ne dois pas croire à... <rire> tu dois pas croire à Jésus qui prend Marie comme Dieu donc temps, tu ne vas pas croire ils prennent Marie ils prennent comme qui, qui? Il, y a des, il y a des chrétiens qui prennent Marie comme Dieu ah qui, qui t'a dit ça il, ah bon ils il il prennent Marie comme Dieu voilà la, la, la mère de Jésus comme Dieu c'est faux oui comme leur Dieu l'ère des. non non c'est ouais. faux c'est faux voilà. C'est faux, qui, qui t'a dit ça? Ah hein? uh -huh. oh, Tu ne sais pas, il y a des chrétiens qui prennent. Okay. Don, don, Donne-moi le nom de cette église-là qui dit que Marie est déesse. Il faut me donner ça. Euh, et même les cas dans, dans la en fait, que pour la de Non, non, non, non, non, non, non, non non, non, non, non. Tu, tu as parlé, tu as... il y a des, des chrétiens qui prennent Marie comme Dieu ombes ça c'est ce que je te demande ça n'existe pas J'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Là tu es en train de calomnier tu es en train de calomnier le chrétien Non non non je ne je ne dis pas Mais c'est faux ce que tu as dit ah, Attends. Écoute les gens qui c'est eux qui il faut pas dire les fois, pas. Attends, si on parle, attends, je vais te, te dis la chose. Si on parle, si tu veux débattre, il ne faut pas me dire les évangéliques, les gens de Cacou Philippe, les gens de Gédéon, non, non, non, les non, catholiques. Parle-moi de oui. la Bible, on parle de la Bible ici. Eh, eh, Écoute-moi très bien. Eh, tu n'es pas mieux placé que les évangéliques ou les catholiques qui ont eu l'énigence du christianisme. C'est à eux que le christianisme sort. Il a pas de laisser les Donc, c'est une personne, et si tu ne pas partie, nous, nous en tant chrétien, nous ne considérons pas comme un chrétien. C'est-à-dire être un chrétien, avant la source, c'est avec la source, c'est ce qui n'est pas dit. Vous ne pouvez pas dénigrer que vous. est venu, on ne que tu es donc les catholiques Et puis les catholiques sont plus nombreux que vous. Ils sont plus nombreux que vous et ils utilisent la version suivante. Quand tu utilises la même bible de la version, mais quand tu, et que tu veux en... quand as. Quand as... tu as compris ce que tu dis, tu ne réponds pas. É écoute, je, je suis est que je suis de faire remarquer. Lorsque tu débats, il faut nous dire ce que dit la Bible. Il ne faut pas me dire les choses que tu as entendues, non, non, non, ce qu'on t'a dit. Eh, eh, les, évangéliques, les évangéliques connaissent la Bible plus que moi. Mais qu oui, que... les évangéliques connaissent pourquoi eh, eh, eh, eh, ils Ce que tu appelles évangélique, c'est quoi? Puisque tout chrétien est évangélique, même catholique est évangélique. Non, ce n'est pas, pas ce que vous dites. Évangélique, c'est celui qui croit à l'Évangile. Est-ce que les catholiques ne croient pas à l'Évangile eh, eh, eh, frère, eh, frère, mon frère le roi, mon frère le roi, roi, le roi, écoute ici, écoute ici. Est-ce que, que, catholiques... est que, est que, est que les évangélistes peuvent aller prier dans l'église les, dans les des catholiques ah. eh, eh, je, je te dis, les catholiques sont évangéliques puisqu'ils croient à l'Évangile. Mais attends. Euh, moi, euh, moi, je dis que c'est non. Les, les évangéliques ne peuvent pas prier, ne, ne veulent pas aller prier catholique, ni aller à Mormon et Santa, Rose-Croix, assemblée de Dieu, non. Par exemple, pareil, les catholiques ne veulent pas aller prier chez les évangéliques. Un, évo... les un évangélique, c'est qui? Bah. Et donc, celui qui vous appelle évangélique, c'est qui? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il n'y est a, y a pas de débat, de débat entre catholique et, et évangélique selon, selon le christ de Dieu-là? Il y, a, il y a les, les, les évangéliques qui disent que j'ai dit que les, dieux, oh. les catholiques le disent non, et les thémurs de va le disent les non. Ils font le débat entre, entre eux non. Non, non, attends, attends. Peut-être que vous n'utilisez pas bien les mots. Un évangélique, c'est celui, celui qui croit à l'évangile. D'après moi, les catholiques croient aussi à l'évangile. Brère, bah, écoute-moi très bien. Oui. Le sens que, c'est ça qu'on dit. Quand nous parle de c'est attitude de la la, la, la, la, la, question question la question est très simple, la question est Est-ce que les catholiques peuvent prier sur les évangéliques les témoins de Jehovah Voilà. Pourquoi pas Oh, le roi, faut pas mentir. On parle de chanson là, il dit que les catholiques ne prient pas tout le monde de Jehovah. Non, non. Les témoins de Jehovah sont les catholiques les moi, les moi, je te pose, je te dis, pourquoi pas Je te dis sur ce qui est normal ce qui doit se faire. Nous sommes tous les mêmes. C'est pour sommes... moi. moi, moi c'est quelle la question pour moi. Moi, je vois les catholiques et les évangéliques font des débats selon Jésus, qui les dieux. Ils peuvent prier ensemble. Là. Pourquoi ils font des débats selon Jésus, cest mais... ah. Écoutez, si on parle, on doit parler sur ce qui est écrit dans la Bible. Ne me dites pas tous. jai dit au début, au début, nous n'avons pas tous la même capacité pour comprendre Dieu. On n'a pas discuté. On C'est pour C'est que tous les chrétiens des évangélistes, Tous les chrétiens des évangélistes, parce que je dis la bonne nouvelle, à appelles évangélique, non? Tout. Je dis. Selon vous, là, vous êtes discuté. L'autre c'est catholique, tout est mormon, l'autre c'est ce sont des écoles ah, Attends, Je, tu, tu, tu, tu, tu, On appelle ça les écoles de pensée. Ce sont des écoles de, des écoles de pensée. Ça existe dans toutes les religions, même, bon. même, même chez les oui. musulmans. Il y a les sunnites. Les sunnites, ils ont quatre écoles de pensée. Je vais vous donner. Oui, il oui. on ne peut pas aller là-bas. C'est l'islam il y a les ahmadiens, les chiites, Mais on a un seul courant. Nous, nous, nous pouvons piéger les des les chiens, et des on peut tuer entre nous. Personne n'a jamais dit que mon le il est tué, mon mère n'est pas un prophète, mon mère, il est tué. Nous, nous croyons à un seul courant, non non, un seul courant. non, non, c'est faux. Vous n'avez vous, vous, vous, pas, vous, vous pas, pas un seul courant, il y a plusieurs courants, pour ton information. Non, non, non, non. il y a plusieurs de... courants, mais il y a plusieurs il y a il y a plusieurs points de tradition, il y a plusieurs traditions, ah, il y a, a de traditions, traditions, ah. il y a plusieurs traditions, et non, et non, et non, comment on appelle non, arabe. Non, non, non, attendez, attendez, ah. attendez. Je, je, je, je vais vous donner un, un, un petit cours. Les musulmans, ils ont quatre écoles cor coraniques, quatre, ce sont des divisions des sectes là ce sont les, les sunnites si. les sunnites il y a le, le, il y a le ce qu'on appelle Attends, il y a ce qu'on appelle le, le secte de Anafi il y a les Maliki il y a les Shafi il y a les Hambali c'est quatre écoles de pensée quatre écoles de pensée dans le, juste chez les sunnites mais, il y a mais, les Anafi les Maliki, mais, les Shafi et les Hambali vous êtes aussi divisés non, non, non, non, non, non, nous sommes sommes jamais divisés. no, no, no, no, no, no, no, no, nous no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, c'est no, no, no, no, no, no, no, Mais no, no, no, no, no, no, no, la différence les entre... La différence entre quoi? Les no, no, no, no, no, no, no, no, Moi, je, je n'ai jamais entendu ça. Tu, tu, <rire> tu, tu, tu, tu n'as jamais entendu parler de ça tu, tu es quel genre de musulman toi hein? Hein? C'est pour cela que je t'ai dit bon, C'est pour cela que je te dis. Parmi les, voilà. les, les musulmans Juste les sunnites Juste les sunnites Il y, y, y a les principaux mazhab oui. Ils appellent ça mazhab Il y a les anafis, il y a les Maliki, Il y a les chafis il y a les ambali. Ce sont des sectes de musulmans oui, Ils ce que je demande. Fais-moi fais la différence entre eux. Il y a plusieurs différences. Ah, le, les gens qui, qui, oui, qui, qui oui, sont oui, les, les, les ANAF. Ah, mm. ah, écoutez, si, si tu veux que je puisse te parler des de différences, là, il faut une autre leçon. Il faut que je puisse te, te dire maintenant la, <rire> les différences. Il faut un programme spécial eh, pour eh, que je puisse eh, t'expliquer voilà. ça. Oui. Et les, et les chiites ils ont, oui. les, Écoutez, ils ont ils ont plusieurs sectes là chez eux Beaucoup de... et puis non seulement ils se battaient et ils se sont tués Celui qui a écrit le Coran on l'avait tué par les, par, les, par les chiites et les sunnites ils se sont réunis, ils ont tué, ils ont tué Othman. Othman, le calife Othman a été Bien tué dit. par les musulmans tu vois? Ah bon oui, oui. Celui qui a écrit le Coran, son nom c'est Osman, le calife Osman, c'est le troisième calife de l'islam. On l'avait tué par, uh -huh. les par les musulmans d'une autre secte, puisqu'ils étaient opposés. Uh -huh. Oui. Ils l'étaient tués. Ils étaient, ils étaient opposés à quoi Tu dis quoi Ils étaient opposés à quoi Ils, ils étaient opposés à, à ce que Osman faisait. Il y avait beaucoup de différences entre eux. Ils avaient même. Ouais, âgé, que ils, vous avaient... avez dit que Ottoman, mais écoutez, vous avez dit Ottoman avait brûlé une partie du Coran. C'est ça que vous avez dit. Il, il, avait, il avait, brûlé. Là, je n'ai pas dit ça. J'avais dit ça un autre jour, mais tu, me, tu, tu as juste complété, ce que j'allais te dire, Osman avait brûlé un Coran, bah, pas bah, un bah, Coran, des Corans. De Pourquoi les autres sont venus les tuer puis il y avait des gens qui n'étaient pas contents avec ce que Osman faisait. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et, et, et, et, et, et Mais, ils avaient tué. Il avait tué. Bon, est-ce que tu connais même ce qu'on appelle les chiites. les chiites Les chiites. Les chiites, c'est ce qui est à qu leur place dans le Coran. Ah, tu, tu dis quoi Tu sais ça. Tu dis quoi Les chiites que tu entends les parler là, ils trouvent leur place dans le Coran. Bon, ça dépend de ce que tu, tu, as, non, ce tu, que sais, tu veux je, dire. Non, le même sujet, c'est pas d'abord. Il, il comprend? Il, il savent quoi? Ils n'ont pas leur place dans le Coran. Et, et toi, les, les chiites, ont, les sunnites ont, ont leur place dans, dans le Coran? Moi, je te demande seulement une chose. En fait, c'est quand qu'on appelle... Le travail international et la de la réflexion du problème. Aujourd'hui, tu dis qu'on a tiré autrement, on a tué on a tiré autrement. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, je peux t'expliquer comment est-ce que ce débat a été fait. Dans le sens où tu es en train d'avoir une idée de passer, il, il, il, il a brûlé. Pourtant, à la fin, le prophète a dit que le voilà, problème, il à la fin, a une petite que le prophète a fait. Nous ne pouvons pas voir cette partie de conclusion. Comment est-ce que cette vidéo a été faite? Je te reviens pour t'expliquer comment est-ce que cette vidéo a été faite. Autant de prophètes, euh, au il y avait plusieurs écrits. Et il y a plusieurs écrits qui sont en train d'écrire dans l'ordre. Leur... On peut avoir un écrit chinois, latin, américain, grec, tout ça, là, on peut les avoir. Mais chacun écrit à sa langue. Celui qui écrit à sa langue peut avoir un autre sens. Que le Coran a dit. C'est comme si moi j'appelle, euh, je vais appeler moi non euh, homme. Ma langue, on peut appeler ça Al-Bara. Donc, il voyez que les écrits sont en train de faire la confusion. Il a dit, bon, la nuit-là, elle ne veut pas ça. Nous, le cas, nous, le a, on n'entendez pas publier tous les Corans qu'il On va garder l'originalité et la totalité originale du Coran. C'est-à-dire l'art principal. On n'entend pas de divergence C'est ce qui a amené. Ce n'est pas le Coran qu'il a publié. Mais tu pour garder le corps dans son contexte original. Ce n'est pas vrai que les égyptiens d'abord prendre et puis prennent de l'autre côté et puis perdent de l'autre, donner d'autres sens à ce livre. Non, non, attends. Si, euh, ah, attention, tu, tu, tu vas sur, sur un terrain glissant. Je ne vais pas te donner beaucoup de travail. Euh, Est-ce que tu peux me poser maintenant la, tes questions Tu avais des questions qui t'avais préparé, Tu peux me poser. Je ne vais pas t'amener voilà. à la prison. Puisque peut-être tu n'es peut peut peut sur... peut pas tellement documenté, je ne veux pas te donner beaucoup de travail sur Osman et les autres là. Alors sur ce qui est facile, je vais te faciliter. Bon, tu peux me poser tes questions que tu avais. Bon, nous parlons de la parole. Oui. La parole, c'est cher. Est-ce que vous travaillez à ça ou la, la parole s'est fait chère? Oui, oui, le verset qui dit la parole s'est fait chère. La parole est avec Dieu et la parole est avec Dieu. Oui. Bon, si vous comprenez, à je vais vous explication je vais une à propos verset, s'il vous plaît. Ah, ok. Comment est-ce que vous allez m'expliquer? Comment est-ce que vous allez m'expliquer à propos de cette parole? Ok, ok. Comment est-ce que nous allons expliquer, nous, nous, on doit d'abord lire l'écriture, puisque l'écriture n'est jamais bien dite que lorsque elle est lue. On doit lire l'écriture pour l'expliquer. Nous partons dans la Bible, dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 1, Jean au chapitre 1, 1. Hein? J'aime enseigner la Bible, hein. j'aime parler sur la Bible, c'est ça le travail. Le meilleur travail sur la terre, c'est parler de la Bible. Le meilleur travail sur la terre, le travail qui dépasse même être président des États-Unis, c'est enseigner la Bible, enseigner sur la parole de Dieu. J'aime ça. Le meilleur travail sur la terre. Ok, on commence. Au commencement, eutez la parole, Jean au chapitre 1 au verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. <rire> Alléluia. Maintenant, lorsque nous partons au verset 14, le verset que nous aimons beaucoup, nous les chrétiens, c'est ce qui fait même notre fierté, c'est ce qui fait même le, la base du christianisme. C'est ça, la base même du christianisme. Puisque tu vois, euh, Dieu au commencement, le livre de la Genèse, ça commence avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça que le livre de la Genèse commence. Si tu, si tu pars dans Genèse au chapitre 1, au verset 1, Genèse au chapitre 1, au verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Jean aussi a commencé avec le même terme. Dans Jean au chapitre 1, il dit au commencement. Donc, tous les deux commencent avec le commencement. Puisque pour être chrétien, il faut partir au commencement. Et nous connaissons que Jésus-Christ, lui, il est toujours le commencement. La Bible dit qu'il est le commencement de toutes choses. Alléluia. Maintenant, on nous dit que cette parole-là est devenue chair. C'est Dieu, Dieu, le grand Dieu du ciel, qui s'est incarné, qui a pris le corps. Lorsqu'on parle de l'incarnation, c'est prendre la chair et la parole devint chair. D'autres versions et la parole s'est faite chère. D'autres rassurent, la parole a été faite chère. Mais dans le grec, on dit la parole devint chère. La parole est devenue chère. Ça s'appelle l'incarnation. À toi, le micro. D'accord. Euh, merci beaucoup. En fait, je veux la définition de la parole d'après Qu ce que tu dis. D'après toi, qu'est-ce que tu définis la parole? Oh, bon. Euh, si, si, si on part dans. Puisqu'il me faut retenir le, les termes qui sont bibliques. Les termes qui sont bibliques... Je peux poser question, je peux une question, s'il vous plaît? Oui, posez, posez. Ok. Selon Jean 1.1, là, on dit Jean deux. On, on dit quoi? La parole était Dieu, non? Oui. Maintenant, est-ce que toute chose, on dit quoi? Toutes choses, on dit pas la parole non? Oui. Maintenant la terre elle fait pas la parole non? Oui. La, la terre, terre est terre. quoi pour Dieu? La, la terre c'est la créature. Elle <rire> est Dieu. C'est la créature de la parole. C'est la parole qui a créé ça et je dans la, la créativité de la parole, c'est la parole créative de la parole mais c'est pas Dieu, la terre n'est pas Dieu. Non non, la, la terre n'est pas Dieu, c'est la parole qui est Dieu, mais la la terre <rire> okay, est créée si par, par ça, la parole. Elle la parole elle la parole a été pétrifiée. Non non. D'acheter c'est quoi? Attends attends. Là je je je je vais profiter de cette occasion pour enseigner les musulmans qui ne comprennent jamais là c'est juste français dis, dis. on dit que la, tu, tu, tu, tu as parlé de la terre je dis la terre a été créée par la parole mais moi je parle de la parole okay, je dis, la, la terre, parole elle est tout, le tout, Dieu tout, pas tout, la tout, terre ok la, la terre a été créée par la parole de Dieu non? oui ok et la, la, et la, la, la parole a été créée par la parole de quoi? non non non non non non on dit ceci la parole la parole s'est faite chère. Non, non, on dit la parole a été faite chère. Euh, euh, moi, je, te lis, je suis en train de te lire maintenant la version grecque. Moi, je l'ai je me suis dit que moi lis, dit la parole a été faite euh, chère. Euh, euh, Ce pas « c'est fait chère ». On, on t'a répondu d'ailleurs, dans le verset 3. On dit que toute chose a été faite <rire> par la parole. C'est la parole qui fait tout. Voilà, c'est même qui me plaît. Et le bébé qui le veut. On dit quoi? Toutes choses ont été faites par la parole, non? Oui, c'est la parole qui fait tout. Ok, mais pas si la terre. La terre a été faite par la parole. Et les cieux ont été faits par la parole. On dit quoi? C'est la parole du même qui est Dieu. La terre est quoi pour Dieu là? La, la terre est une créature de la parole. Ok, maintenant on va au verset 14. On dit quoi? La parole a été faite chez... de Dieu. La terre est quoi pour Dieu? C'est ce qu'on dit ceci. On dit ceci. La parole a. La terre est quoi pour Dieu? C'est l'incarnation. Aïe! Donc, quand il s'agit de la terre, c'est la création. Mais quand il s'agit de la terre, ça devient l'incarnation. Puisqu'on puisqu on dit ceci, on dit ceci, que la terre, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la parole n'est pas créée. On n'a pas refusé Il a dit quoi, au 14, la parole a été touchée Selon toi, tu comprends le français mieux que moi. Quand on dit quelque chose a été là, est-ce que c'est la chose qui s'est fabriquée elle-même Oui, oui, c'est elle-même. C'est elle-même qui s'est faite. là mon frère, pardon, pardon le roi. On dit la parole a été a été fait chère ou par qui par la parole, par la parole encore. Oui, oui. C'est ce qu'on dit, la parole, la parole est devenue chère, elle est devenue. Tu mais comprends moi. La Bible s'explique par elle-même, oh, la parole est devenue. on va aller on va aller voir. en euh, non, écoutez. Avant d'aller là, est-ce que tu as compris ça? Ah. Non, non, attends, c'est la même chose, c'est la même chose, parce que si tu du... as la dans le génial de nos. Il a donné 10 il va nous donner beaucoup. Eh, la question de ta parole. 133, mais c'est vous, vous allez beaucoup apprendre avec moi. Moi, j'aime faire ça, ça, ça, ça c'est mon On vient à ça, on est dans psaume 33, psaume 33 verset 6. Ah psaume 33 verset 6. On dit On dit oui, que les, Dieu, les, les, cieux, elles, les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ok. Voilà. Est -ce on est d'accord que la, est là est là la parole, c'est ce qui sort de la bouche de la personne. Le, le verset ici. Je dis, vous êtes d'accord qu'elle a. La parole. Le verset ici, le, le verset ici que, 33 versets. Ça confirme. Ça confirme ce que j'ai dit ça confirme ce oui, je que, moi, je très bien. Je que je dit Somme 33 verset 6 Ça confirme. Oui, Nous oui. avons la définition de la parole, c'est l'autre. La définition de la parole, c'est que moi je veux comprendre. là je comprendre Somme 33, de tes Les cieux ont été faits par la parole. Alors, okay. c'est la parole de l'humanité qui est Dieu. Les cieux sont quoi La terre est quoi Ok. Je vais, voilà. je vais répéter ce que j'ai dit. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, de l'éternel. Ok. Oui. C'est oui. l'éternel qui a fait, qui a créé les cieux et la terre, c'est ça pourquoi? Ok, Pourquoi? maintenant, quand on, va, quand on rentre dans Jean, Jean 1,14, on dit quoi? La parole a été faite chair, est-ce est, est que l'éternel lui-même est la parole? Oui, l'éternel est la parole, puisqu'on dit Dieu, puisqu'on dit très bien que, celui qui me demande dans la définition de la parole, la définition de la parole, on dit la parole était Dieu, Dieu c'est sa parole, la okay. parole c'est Dieu, Donc, Dieu c'est la parole. On il n'y a pas, y a pas. pas de problème. Moi, je t'ai demandé la définition de la parole. La parole, c'est quoi? C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. La parole, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est la parole. Et ma parole. Et ma parole. Dieu, c'est la parole. Je dis ma parole, c'est quoi? Tu dis? Bon, euh, je parle beaucoup, mais je vais, je vais te donner la définition de la parole. Quoi que c'est la Bible ou bien quoi que ça soit, je vais te donner Parole. <rire> <Articulé. R> <rire> répète, répétez, répétez. Élément du langage articulé. Élément du langage articulé. Ah. C'est ça mais, la définition de la Mais, mais est, euh, écoutez, écoutez, c'est que tu as lu, qui a écrit ça? C'est une définition. Qui a écrit cette définition-là? Mais tu n'as qu'à mettre ça sur Google. Mettre ça sur Google. Mais, mais écoutez, écoutez, écoutez, si tu, tu parles, il faut ah. me dire tel verset, on parle sur la religion, ne me parle pas de. C est, c est, on, on, on, tu dois me lire soit de la Bible soit de le Coran. Hey, hey, hey, écoute moi. la définition de la parole c'est la parole. Il n'y en a pas de dédicataire. La, la parole c'est disserter dans la Bible. Il y a pas cette dédicataire. La parole c'est une histoire dans la Bible. Il a dit que la grèce c'est pas sa voix Et il a dit que la, la Terre soit est la terre. Donc la même définition que tu as donnée dans la Bible c'est même la même. Écoutez, attends, je vais vous faire remarquer que la terre, les cieux, tout ce que nous voyons, ça a été créé par la parole. Dieu, c'est lui la parole. C'est Dieu qui crée toutes choses. Tu dis Écoute, écoute le roi. Oui. La terre, est la, la, la, la terre et les dieux ont été faits par la parole. Non. On n'a pas décidé. Oui. Selon votre Bible, c'est la parole lui-même qui est Dieu. Alors que la terre a été faite par la parole. La terre est quoi? La terre, c'est une créature de la parole. J'ai répété ça plusieurs fois. La, crée, la terre, c'est <rire> la créature. Mais comment la terre a été créée? La, tu tu vas donner le psaume 33,6 la terre a été créée par la parole. Par la parole de qui, mais la, la parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé. Ok. Ma... Ok. Hey, le roi. Oui. <rire> S'il vous plaît. Oui. Le bon sens mérite que et que on est une structure logique, et nous savons tout le monde ce que ça veut dire la parole, c'est l'histoire de ta boue, ce que tu expliques. Et nous savons bien que tu es peut être un pasteur, un théologien qui connaît. Tout le monde sait que Dieu a fait tout ce qu'on Il n'a pas pris sa main pour aller créer la terre. Il a donné un ordre pour que ça soit une terre. C'est dans le même sens. Nous allons vous expliquer que la parole de Dieu c'est une manifestation. On peut dire que c'est une manifestation de la parole. Écoute, écoute. C'est-à-dire, ma parole est différente de moi. Pourquoi Parce que c'est ma parole peut donner l'ordre de faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. C'est comme dans l'armée. Le capitaine donne un nom à sa parole. Attends, attends, attends. Attends, tu as dit que ta parole est différente de toi. C'est toi qui as dit ça. Mais dans la Bible, on dit que la parole ah. est Dieu. C'est ça la différence. La parole, c'est Dieu. Et la Bible a déjà tranché. La parole, c'est Dieu. Maintenant, si la, la personne qui Le, le frère là qui veut poser, la chair, la chair, c'est quoi? La chair a été créée par quoi? Je dis, mais la, la chair a été créée par la parole. Bon. C'est la parole bon. qui a créé. Eh, écoute, eh, bon, bon, bon, écoute le roi. Oui. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu est la parole en tant que lui, donc comment il a créé la terre? Parce que si vous attribuez la parole à Dieu, c'est que la création de Dieu n'aura pas de signification ici. La façon dont Dieu a créé la terre n'aura pas de signification ici. Est-ce que tu comprends? Si tu prends c'est-à-dire le mot parole égale à Dieu, d'accord, il n'y a pas de problème. Allô? <rire> tu dois revenir pour l'enseignement ici. <rire> ah, ah, allô, allô? Adieu. D'accord. Mais vous savez que la création. Non, non, non, non. Non, non, non, non j'avais perdu. J'avais perdu. Oh là là. Ça avait coupé. Tu peux répéter ce que tu disais? Et j'ai dit, si vous donnez la signification de la parole à Dieu, est-ce que vous comprenez Si vous donnez la signification de la parole en tant fait qu'elle est à Dieu, la création ne plus qu'un aspect physique. C'est comme Dieu a dit qu'il créa Adam par la parole. Et ce qui se réfère dans, dans le même Coran, où est-ce qu'on a dit lui, Où, où est-ce qu'Allah dit qu'il en fait, a, qu qu a créé l'homme par la parole Ok. Attends, j'ai je te donne ce verset. Il a dit que c'est une histoire et c'est ce qui. Non, non, non, non, non, non. Où est-ce euh, qu'Allah euh, a créé euh, l'homme par la parole? Mais attends, quand nous, Dieu dit qu'il a dit, Adam et Jésus est comme Adam, il dit soi et il <rire> lui Non, non, non, non, non. non. Attends, attends. donne-moi là où Allah dit qu'il a créé l'homme par la parole. Je t'ai bien expliqué ça c'est toi qui voulais faire d'ambiguïté Dieu dit que Jésus est comme Adam il dit soi et ce qui tu pourquoi non, il a dit mais, soi? Mais, mais, non non, Allah n'a jamais dit soi Allah n'a jamais dit soi à Adam Allah a créé Adam non, à partir de la poussière de l'argile, il n'a pas dit soi attends, ah, ça c'est assez facile c'est que tu es en train de chercher un tu ça ah, c'est facile ça arrive avec le verset Yeah? C'est voilà. hein? dans la surat bakara. Oui, surat bakara. Donc, attends, quel euh, oh que est Isa, tout ce que Marie, parole de vérité, dont elle doute. C'est que c'est dit dans le Coran. Écoutez, c'est quel verset? C'est que la cité, j'arrive, j'arrive. Non, mon, mon frère, mon, moi je suis un érudit, un érudit. Voilà. Je te reviens avec le verset. C'est clair, net. tu sais que j'ai ça. C'est mm -hmm. Tu peux continuer. Non, tu fait... peux continuer ton explication. Ah, attends, attends. Les musulmans, ils vous troublent. Les gens-là qui vous enseignent ces histoires, ils vous troublent pour rien. Il y a un autre là qui dit que bon. le soleil a été créé par la parole. Donc le soleil est Dieu. La, la lune a été créée par la parole. La lune est Dieu. La, non, est, ce sont des, des comédiens, ces gens-là. On dit que, que Dieu, Dieu c'est lui, la parole, qui crée toutes choses. Maintenant, tu me dis, la terre, les cieux, tout ça, ce sont les, les créatures de la parole. Mais moi, je parle de la parole. Eh, frère. Oui. Eh, eh, dans le Coran, c'est bien noté que Jésus n'est pas comme Adam. C'est le et c'est la fuite. Mais, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur du Coran. Alors, Jésus... Je, je, je... Jésus n'est pas, pas comme Adam dans le Coran. Ils sont différents. Non. Puisque... C'est le point de création. Attends. Jésus a été créé à partir d'autres choses. Mais Adam a été créé à partir de l'argile. On dit qu'il a pris l'argile, il a créé Adam. Il ne lui a jamais dit soi. Il ne lui a jamais dit soi. Il a créé pendant... Il a pris du temps, il a même pris beaucoup de temps pour le créer. Si tu, si tu vois même dans les tafsirs de Ibn Kathir, il a expliqué qu'il <t 'intéressant> a pris le, le temps, c'est le vendredi soir qu'il a créé l'homme. Mais pour Jésus, il a Jésus en -en -en on a dit qu'il a soufflé. Écoutez-moi, écoutez-moi, ne fais pas de, la création de la terre. Jésus est de la terre ça après six jours avant la moindre latitude. Non, non, la... Téphane, il, il a construit pour, pour avoir la moindre latitude. Non, non. Même non. bien j'étais avec ce que... verset. Attends, attends. D'abord, dans le Coran, Allah n'a pas créé le monde dans six jours. Ce n'est pas six jours. Ah bon? Oui, oui. Oh là oh là, ça, mal que je ne sais pas. D'accord. Qui t'a dit, dit que c'est dans six jours? <rire> ce ah. n'est pas six jours. Tu sauras 3 5 à 9. Je connais ça. Tu sauras 3 On dit que pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière. Puis il lui dit « Sois » et il fut. Or, ce fond, Jésus, Allah n'a jamais non. dit « Sois ». Il a dit « Sois » à qui Puisqu'il a, on a vu. À, il a dit « Sois » à Adam. À qui Il a dit « Sois » à Adam. Quand, oui. quand est-ce qu'il avait dit soi? C'est écrit où? Et la... Dans le Coran 7, verset 54. Ah ok, on va, on va partir dans le Coran 7, verset 64. Ah. 54, 54. Oui, on, on y va, on y va, on y va. Donc hein? tu lis. Oui, j'ai ça. J'ai plusieurs Corans avec moi. Plusieurs versions de Coran. Sur, sur, surat surat euh, 7 au verset 54, on dit Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis s'est établi. Uh -huh. Il s'est assis. Puis il s'est assis. Il s'est repos... <rire> reposé sur le trône. Puis il s'est. Non, non, non, non, non. Il... Non, non, non, non, Et, et... et puis, prends Coran 50 verset 3. Attends, attends, attends. Avant de sauter à l'autre verset, on termine d'abord avec ça. On dit que Allah, il sait. Voilà, donc, oh là, là, il a dit que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre en six jours. Oui, oui dit Allah n'a pas créé les cieux. Il n'a pas créé la terre en six jours. Il n'a pas créé la terre en six jours. Moi, ce n'est le problème. Le hein? verset est là devant toi, mais tu es en train de faire euh, la visite. Mais écoutez, écoutez, vais te prouver qu'il y a une contradiction. C'est n'est pas le problème. Oh, je vais te montrer qu'il y a, attends, une... votre seigneur qui a créé le ciel et la terre ainsi. C'est du chinois qu'on parle là-bas ou bien c'est du français. Oui, ça peut être du chinois, je vais te prouver votre ça. Votre Seigneur est Dieu. Votre Seigneur qui a créé le ciel et la terre ainsi, c'est du chinois ou bien c'est du français. Ça va être du français peut-être. Je vais te prouver ça. Hein? Je, je vais te prouver ça. Bon. As, à, à, à euh, ah, attends, attends, attends. Avant, avant de partir trop loin, je, je, je, je vais te montrer. Que Allah n'a pas créé la. Et tu tu, tu vas voir. Tu, tu, tu vas voir. Allons dans la sourate, sourate, sourate 41. Et Attends. Attends d'abord. Attends d'abord. Attends. Je te montre la sourate 41, sourate 41, au verset 9. On dit ceci. Dis reniez vous 41, au verset 9. On nous dit. Rémirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours? Tu vois? Il a créé la terre en combien de jours? En deux jours. Et lui donnez-vous hey. des égaux tel est le Seigneur de l'univers. De votre Coran, se contredit? Et puis, on continue. C'est pas un contrat. Attends, on continue. Un Une consolation passagère, éphémère. Et le verset dit ceci Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni et lui a assigné des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Okay. Non, non, non, non, écoute, 4 plus 2, ça fait combien Ça fait six. <rire> et le verset, cont... <rire> le, le verset continue Ne t'en fais pas Ne t'en fais pas le verset continue. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors enfumé et lui a dit ainsi qu'à la terre venez tous bon, bon gré malgré mal tous te dire nous venons obéissants. Il Mais décréta d'en faire. attend attends, oui. attends, il décréta. Attends, il décréta d'en faire les cieux, sept cieux en deux jours et révéla à chacun à chaque à sa fonction. En deux jours. C'est combien de jours 2 plus 6 plus 2. Attends, c'est combien de jours Bon, deux. Tu vas dire... Tu remets tout le temps le ciel dis... et le ciel et le de dis... ce profet. Attends, tu vas dire 2 plus 4. Tu vas dire... Il a créé le ciel en deux jours. Il a créé l'autre en quatre jours. Et après ça, tu remets encore ce qui est la comporte de l'autre. Tu m'as dit 2 plus 6, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Et 6 plus 4, 2, ça nous donne combien On remonte à la surat 41 au verset 9. On remonte au verset 10. Ok, on y va, on y va. Surat 41 au verset 9. On dit, réunirez-vous l'existence, réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours. Et lui donnerez-vous des égaux Tel le Seigneur de l'univers. Au verset 10, on continue. Verset 10, celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui a signé des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. C'est la terre qu'on parle, hein? les... Non, non, non, écoute, mais pause. C'est la terre et la terre, parce qu'on si parle de, de la terre, on parle de ciel ici. Donc, au total, ça fait six. Même si tu n'as pas vu les flammes. Non, non. Les montagnes, le fait que la piquée des montagnes et tout, ça, ça la terre, elle quatre jours. Donc, ça fait à peu près, bien sûr, un point, on Six jours. Six jours. OK. On continue. Ces six jours-là, on continue. Non, non. La non. La terre, fini. non, non. Non, non. Ici, on, on parle de la création de la hey. terre. Celui qui a créé la terre en deux jours. On dit la terre. On n'a on a, on a pas encore cité le ciel ici. C'est celui qui a créé la terre. OK. La terre, bon, la, terre est, la terre a été créée en deux jours. Au verset 10, on dit celui qui a fermé uh -huh. la fixité des montagnes de ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse voilà, on continue. à ceux qui t'interrogent. On continue. Au verset, 12, au verset 12, on dit Il décréta d'en faire sept cieux, les ciels maintenant, en deux jours. Mais on parle de sept cieux, non oui. On a dit les, les, les cieux et la terre. Est-ce que, est que tu peux penser qu'on dit Maintenant, le total, ça fait combien On dit que les cieux et la terre. Le ciel et la terre ont été, sont été euh, fabriqués en six jours. C'est Ali, c'est à lui. Maintenant, tu m'amènes en cette... Répétez, répétez, tu, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu connais Adnettirant que... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là, là. Eh, frère, il faut, il faut être honnête. Oui. L'honnêteté nous rappelle dire. On okay. s'est dit que le ciel et la terre, c'est Ali en liberté, Puis au total, ça fait six jours. Ici, je vais dans le verset dont je suis en train de dire que c'est six jours. Il y avait, nous, le verset, on t'a dit six jours. Maintenant, tu me ramènes encore un verset qui n'a aucun lien avec la création du ciel de la terre. cest à que nous, nous, nous connaissons le ciel. Mon, mon frère. Le ciel, ciel, -ciel même la NASA n'a pas pu attendre le le ciel, ciel. Il faut 230 millions d'années avant d'attendre euh, le, le ciel. Non, non, non. Attends, mon, attends mon, ciel -ciel mon, mon frère. Même la NASA n'a pas attendu le premier ciel. Laisse-moi me souvenir, vous plaît. C'est vous qui parlez. Laisse-moi me souvenir. Le premier ça n'a pas été, on a dit le ciel et la terre, on n'a pas dit les sept cieux et la terre, il faut qu'on se comprenne, on a dit le ciel et la terre, non pas les sept cieux et la terre, c'est deux choses différentes. Voilà. Écoutez mon frère, donc le Coran se contredit, la sourate 41 et non, non, la sourate 7, la il y a une différence. différence, on dit que Dieu a créé les cieux et non, la non, terre, non. attends, attends. il y a, il y a la sourate là, sur <rire> la Surah 7, la sourate 7 que tu as donnée, et il y a, y, a, y a même beaucoup de sourate. Il a créé les cieux et la terre en jour. Ah. Bon, bon, écoute, eh, frère, on eh, va te demander une question. Eh, je vais te demander une question. Voilà. La question, c'est de savoir quand tu parles, en dit que tu parles sur la formation, sur la sensibilisation de la jeune fille. Et à un premier temps, tu vas convoquer les parents. À un deuxième temps, tu vas convoquer les filles en trois. Donc, si bien dit que c'est-à-dire, dans le Coran, on a dit, votre Seigneur est Dieu, il a créé les cieux et la terre en six jours. Toutes les créations ont été en six jours. Et s'il si y avait une explication de ce verset, au niveau de ce qu'il est en train de dire, on n'a jamais dit que les cieux et les sept cieux de la terre. Faut qu'on se comprend. On n'a jamais dit que la terre... Pour le cieux. Oh. On a dit le ciel et la terre ainsi. Et tu as bien lu que Maintenant, tu m'as ramené oh. une histoire de sept cieux. Ah. Est-ce que ces sept cieux et ces on cieux la terre c'est la même chose donc, donc, donc, donc tu veux me dire que... Tu veux me dire que les sept cieux... Est-ce que tu connais les sept cieux tu, tu veux dire bon, les... Le, le, le... Je veux te demander un question. Les sept cieux, c'est une autre création. C'est ça que tu veux me dire Les sept cieux, tu ne connais pas. Tu ne peux même pas savoir le sens de ces sept cieux. Non, non. Non, non. Ah. Attends. Attends. Donc Bon. Tu ne peux jamais connaître cela. Même le premier ciel, la n'a pas atteint le premier ciel. Elle le voit. On a créé et le pouvoir du monde. On voit le ciel, mais on n'a jamais été au ciel. Jamais. Mais la première galaxie que tu vas atteindre, ça fait un voyage d'ici dans le monde fait avec 230 millions d'années. 230 millions d'années de voyage. Imagine là. Dans non, dans non, non, on non. Parle de la attends, attends, la attends, il, la il ne faut pas dire 230 millions, tout ça c'est, ce n'est pas écrit dans le Coran, nous parlons non. de ce qui est écrit dans le Coran. Bon, bon, attends, le ciel, on n'est on, on jamais parti, au, au, même au premier ciel, même au premier ciel, on n'est jamais parti. Non, au non, ciel. non, non, attends, attends, A, attends, on reste dans le Coran, ne me parle pas de la NASA 230 non, millions. non, non, non, non. Tout ça c'est ouais, faux nous dans parlons, création, attends, nous parlons création, du ciel, le, le ciel de ciel Allah la terre. On a jamais dit que c'est le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre que l'homme connaît. Il ne connaît pas, le... il ne voit pas c'est le ciel mais la terre. Maintenant, dans, dans la surate surat 41, Allah a créé le, le ciel et la terre dans combien de jours Dans six jours C'est écrit où Surate 41, c'est écrit où mais attends, tu as pris la sourate 7 avant verset 54. On a dit que Dieu a créé la terre d'un beau jour. Et il a créé la sourate et les montagnes et fait tout ça en fait. Et le sept cieux dont il en même temps c'est les sept cieux. On ne parle pas des cieux et de la terre. S'il vous plaît. Ben, les sept là... cieux avec les cieux et de la terre, c'est pas la même chose. Attends, attends. Non, non, non. Donc tu veux me dire que. On parle des sept cieux. Tu, tu... Mais maintenant, dans la soura 41... Les septueurs là... sont des choses imaginaires que l'homme ne peut pas comprendre. Vous ah, êtes très loin. Oui. Les septueurs sept, sont des choses imaginaires que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi Parce que selon Jésus, Jésus est parti dans le ciel. Là où Jésus est parti, tu ne peux pas le connaître. Et là où Dieu est là-bas, tu ne peux pas le connaître. Mais après, Jésus est parti au ciel, non Et tu peux me dire dans quel ciel il était Mon frère il ne faut pas faire du coq à l'âne. Je suis en train de te montrer les contradictions non, du plus. Coran. Le Coran te dit, en fait, le Coran dit, euh, Allah crée les cieux et la terre non, en huit jours. Huit jours au total. Huit jours, ce n'est pas non, ce non, ça. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. non. C'est pas en huit jours. C'est clair et net. C'est en six jours. Tu ne parles de cieux de la, tu ne parles de sept cieux. Dans tu les sept... pas du ciel. Donc, Tu as tu dit. Tu ans. as dit que les sept cieux ont été créés en combien de jours tu as, lu le, tu, as lu, tu as lu le verset, non? C'est encore le président dit là. -bas. Non, non, les sept cieux ont été créés dans combien de jours? C'est ça la question. Non, non, tu as lu le verset toi-même. Et pourquoi je vois? Oh, oh. À la suite 41, on a fait verset 9 au 10 au 11. Verset 12, je veux dire. Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours. Uh -huh. frère. C'est c'est fini, ça, le fini. les sept on a dit, on n'a pas dit que le ciel, on a dit les sept cieux. Oh, non, donc, il a créé les sept cieux en sept deux jours. Imaginaire. imaginaire. Voilà, les sept -sûres. on parle des sept -sûres. on ne parle pas du ciel seulement, on parle des sept -sûres. Ah, donc, il a créé les cieux en deux jours, c'est ça? Et l'enfer en six jours. Frère, enfin, tu ne peux pas avoir de contradiction ici. Il a créé le, dieu, le ciel et la terre en six jours. Il a créé les, six, les sept cieux, les sept cieux en deux jours. Le, to le total, c'est ce, to combien Le total c'est combien non, non, on parle de sept cieux. on oh, attend. on le roi, On parle de sept cieux qui nous parlent des et de la terre. Non, mais... toi tu vois sept cieux sur la terre. Et toi, tu vois sept cieux. Mais je, je vais te faire remarquer la contradiction qui se trouve dans le Coran. On dit ceci, il a créé les le cieux et la terre en six jours. On a dit les cieux et la terre en six jours. Ça c'est sourate 7. Euh, la fabrique en attends, prends, prends, prends. Quand tu fabriques une voiture, tu fabriques directement la voiture ou bien tu fabriques quelques outils de la voiture avant de créer la voiture? Je, je fabrique d'abord les outils de la voiture. Euh, merci. Donc quand Dieu dit qu'il a créé la terre en deux jours, il a, il a créé, il a créé, où est le verset même? Attends, excusez-moi. Autour au à 7 au verset 50. nous avons créé les cieux et la terre ainsi qu'il a entré en six jours. Donc, euh, s'il si dit qu'il a créé la terre en six jours, donc il n'y a aucune condition parce qu'il a dit qu'il a créé les sept cieux, il n'appelle pas Les sept cieux en deux jours. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme tu as dit que j'ai créé l'homme et la femme. À, je crée l'homme en deux jours. Et je crée la femme en quatre jours. Et j'écris créé un tout en deux jours. Mais est-ce que les dieu là, ça enlève l'autre Oui, oui, ça enlève. Ça enlève. Oui, C'est huit ah, oui, jours non, non, le total, C'est huit jours. Non, non, non, non, non. On parle des sept cieux. Non, non. On parle des sept cieux. Non, non. pas Non, pas, non, pas, non, pas un seul seul. On parle des sept Il faut bien comprendre ce qu'on a dit. Les sept cieux, aujourd'hui la nage, c'est ce que je t'explique. La NASA même n'a pas pu expliquer pourquoi. Ne va pas. Ne... Écoute, il ne faut pas aller fuir. Parle-moi ouais, du bon, Coran. Parle-moi euh, du Coran. un frère, quand Jésus est mort, et quand Jésus est ressuscité, même s'il est passé au ciel. Tu sais là où il est parti Oh mon frère, parlons de... Il a créé le ciel en combien de jours Non, non, non, non, non, on revient, parce que là, tu le en évidence. La question que tu me demandes revient en tant que Est-ce que lorsque Jésus est parti en route, tu sais là où il est parti Ah, ah, oh, mon frère, mon frère. Donc tu ne sais pas Allah, combien... A, il a créé la terre en combien de jours Puisqu'ici, on nous dit qu'il a créé dans huit jours. jours. Non, non, non, non, a créé la non, non, non. Il a créé le ciel et la terre en six jours. Bon, il et... a créé les sept cieux en jours. Mais qu'est-ce que dit la 41 voilà. Explique-moi la 41. Non, mais c'est la qui a pris ça, non? La 41, de verset 41... Surat 41, au verset 9. On dit quoi? On dit quoi? On a là, on a là. On a dit que. Attends. En fait, ça fait pitié. D'un côté, ça fait pitié. D'un autre côté, encore, je ne sais pas. Surat, on est remis de celui qui a créé la terre. La terre, on a dit. En deux jours. Bon. Surat 10. On nous dit qu'il a créé, il a fixé les montages qu'il va faire en quelque sorte jours. Donc quatre plus là, ça fait combien? Ça fait 6. six. Il a créé les sept cieux. Sept cieux, on appelle. On n'appelle pas le ciel. On appelle les sept cieux. Les sept cieux ont été créés et, en deux jours. On parle des sept cieux et vous parlez de, de, de, de, de, de, de ces cieux. Le total, c'est combien? Un, hein, Bon, attends. Eh, Est-ce que ça vaut besoin d'un total Je vais vous l'expliquer. Et cette chœur est différente du ciel et de la terre. Maintenant, le total des le jours, de c'est combien Surat combien Des la de terre. Surat 41, verset 9. Oh là là. Je veux que vous n'arrivez pas à comprendre je vais moi je comprends ça mais, et, et, et frère musulman, je vais te donner même un adis de Muhammad qui va même te, te tuer non non non écoutez, écoutez frère musulman le frère plus 234 plus 234 vous êtes là oui et nous avons lu dans le coran euh, à la Sourate 7 au verset 54. Oui. Votre Seigneur Allah qui a créé le ciel et la terre en six jours, puis s'établir sur le corps. Et nous allons trouvé au verset, le verset qui l'a pris par terre au verset 9. Et dans la Sourate, Dieu explique qu'il a, a créé la terre en deux jours et tous les constituant dans quatre jours. Quatre studios ne fait pas six. 4 plus 2, ça ne fait pas 6. Je ne me reçois pas. C'est 6, c'est 6. 4 plus 2, ça fait 6 jours. Mais voilà, on parle encore de la création des 7 tueux. 7 cieux. 7 tueux. Oui. oui. On parle de sept cieux, non pas un seul ciel, de sept cieux. Oui, oui. Donc les sept cieux sont créés en deux jours. C'est cette chose imaginaire et loin de notre imagination. ne veut pas prendre les comme les Maintenant, ça a pris combien de jours? Allah. Allah a pris combien de jours pour terminer tout ça? Dans six jours. Pour laisser de la terre, dans six jours. Mais, écoutez, la surat d'ici, surat 41, ah, te montre huit jours. Non, non. On a non. dit le ciel et de la terre. Sourat. On a dit le ciel et la terre en Les sept cieux en deux jours. Les sept jours en deux jours. Qu'est-ce que tu m'as pas compris Les sept jours sont imaginaires. Qu'est-ce que tu as pensé quand t'as dit Les sept jours sont imaginaires. Ce point sont oubliés. Qu'est-ce qui est important Les sept sont imaginaires. Qui t'a dit que c'est imaginaire d'abord tu, tu répètes ce mot là imaginaire. Qui t'a dit ça attends, attends. Bon attends, l'Amazon n'a même pas pu passer le premier ciel. Et celle qu'on voit là, la NASA, elle a fait des critiques fait un de 230 millions par année pour espérer atteindre. Mon frère, la par, par la par par parlons du Coran. Donc, la, le Coran ne parle pas de la NASA. Parle-moi du Coran, ne parle pas non, de la NASA. Non, non, non, non, le bon sens et la bonne compréhension des mondes. Parce que ce qui ne pas de cette que tu n'as même pas vu le premier ciel, tu n'as même pas pu apprécier le premier ciel pour atteindre dans les autres cieux. Dieu dit qu'il a créé le ciel et de la, la terre en six jours. Il a créé les sept cieux en deux jours. Donc les sept cieux, donc, quand tu es un être humain, tu ne penses pas à ces sept cieux. Donc tu te contentes que Dieu a dit qu'il a créé la, le ciel et de la terre en, global en, en six jours. Donc il n'y a pas une contradiction ici. Les deux jours, c'est pour créer les autres cieux et les sept cieux qui sont là. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord à ce sujet, on passe et puis on entend un autre sujet. Ah, bon, ok, je vais terminer avec un indice de Mohamed. Est-ce que je vais donner un indice Comment est-ce que Mohamed a expliqué ce verset Vas-y. Ah, Puisque c'est Mohamed <rire> qui, qui est votre prophète, et votre, votre haut-parleur fait beaucoup de bruit. Hein. Bah Eh, ah, frère. Oui. Ya. Yeah. On, on, on, on va voir. Non, non, non. non Je vais vous lire le, les hadis que Mohamed lui-même a donné. Il a expliqué Le L'heure de ma foi, il est l'heure de la prière. Ok. Eh, Donne-moi donne une minute. Une minute. Dans le hadis de Riyad Salehine, euh, numéro 1854, Mohamed a expliqué ce... La là, il a expliqué ceci. Il faut suivre ce que Muhammad lui-même a dit. C'est un hadith raconté par Abu Ureira. Il dit ceci, que le messager d'Allah a dit, il a dit ceci, Allah le Glorieux euh, a créé la terre. Il a créé la terre, il a créé la terre un, un samedi. Satadei. <rire> un quoi? Samedi. Allah a créé samedi. la terre. C'est Muhammad qui explique le, le, le, le hadith. Il, il, il explique le verset là. Il dit que, il, il dit que Allah, Allah a créé la terre un samedi. C'était un samedi. Il a créé la terre un samedi. C'est Muhammad qui, qui, qui est en train d'expliquer ce verset ici. Ah, je suis en train de... De chercher ça. Et puis, il a, il a, créé, il a créé les montagnes le, le, le dimanche. Les montagnes, le dimanche. Il a créé les, les arbres un, un lundi. Le lundi. Et puis, il a créé les choses sur la terre le mardi. Le mardi. Il a créé la lumière le mercredi. Ça, c'est Mohamed qui explique. Et puis, il a créé... Les... C'est le Hadith que je suis en train de lire. Je vais vous envoyer okay, ça. Je, je, je, si, ah. dès, dès, que, dès que nous terminons, dès que, dès que nous terminons ça, je, je, je, vais vous, je vais vous envoyer ça pour que vous puissiez aussi lire. Vous, vous allez lire okay, lire ici lire, lire, si, si, si, de vous-même. Vous allez vérifier avec vos sources. Donc, il a créé la lumière le mercredi. Et il a créé les, les animaux le jeudi. Et il a créé Adam le vendredi, afternoon, le friday. C'était le vendredi après-midi. Il, il a créé Adam le vendredi, le soir. Et le total ici, ça nous donne huit jours. Ça nous donne huit jours. Puisqu'on nous parle de dimanche, lundi, mardi. Donc, la création n'a pas pris six jours chez Allah. Ici. C'est Mohamed qui a expliqué. Le total, lorsqu'il a créé l'homme le vendredi, lorsqu'il est monté, c'était déjà le huitième jour. On dit qu'il s'est assis sur son trône. Ce n'est pas six jours. C'est Mohamed qui a expliqué ça. Laissez le roi. le roi. C'est ça. C'est comme un apocalypse dans le roi, mais dans le roi, donc, on ne peut pas, pas prendre que les détritus mais le entendu et puis euh, Interior, et, euh, que question, on parle plus nous nous c'est un peu on ne se parle le, dans, dans le dans le courant est-ce que dans le courant a trouvé que la terre les choses étaient faites par à un tu viens de tu viens de région de l'émission j'ai montré ça dans surad car... J'ai montré sur la 41, sur la 41. On dit que à Koua... la 41, sur la 41, sur la 41 du passage. Moi, dans le 41, on dit quoi? Pour abréger, vous, celui qui créé la terre en deux jours, et lui donner vous deux échos à de mettre de l'univers. Oh. Hein ok, oui, on y va. Que je continue. Et, et, tu as dit deux jours. Tu, elle a créé la terre en deux jours. Oui, oui non. Tu as dit qu'elle a créé la terre en deux jours, n'est-ce pas? Pas, pas, pas, pas? Mon frère, ici dans la sourate 41. On nous montre qu'Allah a créé la terre en deux jours. Et puis le, au verset 10, on oui. dit que Il a établi leur alimentaire en quatre jours sur la terre. Sur la terre, il a mis le, le, les oui. ressources alimentaires en quatre jours. Et puis au verset 12, on dit ceci: il décréta de faire sept cieux en deux jours. Le total, c'est combien? Oui. Je ne normal pas si tu es là. pas si tu pas ça Bon, comme vous voyez, tous sont partis. Attends, j'arrive avec Ah, bon, comme ça, je te rappelle. Je te rappelle dans quelques minutes. Ok. Ah, ils ont coupé. Comme vous voyez voyez. Puisqu'ils étaient tous en ligne, mais ils sont tous partis. Comme vous les voyez, là, c'est le, le téléphone. On est, ils étaient sur WhatsApp, mais ils sont tous partis. Mais comme ils sont partis, on doit couper l'émission. Shalom, que Dieu vous bénisse.